Mini-affirmation Bienvenue à Mini-affirmation. Sais-tu ce que c'est une affirmation? Eh bien, une affirmation, c'est quand tu te donnes un compliment à toi-même. On essaie ensemble? Allons-y. On inspire. Et on expire. Et on dit à voix haute, je suis intelligente. Plus fort. Je suis intelligente. Encore plus fort. Je suis intelligente. Maintenant, on le chuchote. Je suis intelligente. Plus bas. Je suis intelligente. Encore plus bas. Je suis intelligente. Et maintenant, on le dit dans notre tête. Encore. Une dernière fois. Ça fait du bien, les affirmations. Bonne journée. Et surtout, à la prochaine.